Toutes les opportunités que vous voulez, j'aime beaucoup euh, cette image, sont de l'autre côté de votre zone de confort. Tout ce que vous voulez, c'est du côté opposé à ce trait-là, dans la zone d'inconfort. Dès que vous allez sortir dans, dans une zone d'inconfort, d'insécurité, vous allez considérablement progresser et grandir. Opportunité, L'opportunité que vous attendez, les opportunités, elles passent de l'autre côté de la ligne de confort. Osez. Je n'ai pas dit de vous mettre en danger, évidemment, mais osez sortir de temps en temps de votre petit cocon pour aller saisir de vraies opportunités.